Tu vas mourir ici. Euh... Quoi Par ici, monstre dégoûtant. Où es-tu, le monstre <truits> Pourquoi mes fesses sont-elles si grosses <truits> Aujourd'hui, je vais vous montrer une matière très bizarre. Vous pourrez poser plein de questions. Allez, c'est parti. Ah Imbécile, John. Rends-toi. Ah ah ah Jamais. I said before, but I don't know Ah! <coughs> Stop <coughs> Désolé Ho, ho, ho. 哇? Protège le diamant! <coughs> Mais comment faire? <coughs> Monte les escaliers vite! Oui, douf! <coughs> On va devoir sauter.